J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai pas l'habitude de vous faire Ça va être mi unboxing, mi haul Je vais vous montrer du coup mes derniers achats Et euh, j'ai reçu quelques petits colis de Disney Que je vais ouvrir Et je vais commencer tout de suite avec l'énorme colis qui se trouve à côté de moi Puisqu'en fait, bah, tout son contenu c'est pour vous Donc comme je vous le disais Cet énorme colis il est intégralement pour vous Je vais rien pouvoir garder pour moi Et pourtant c'est pas l'envie qui me manque Mais Disney a décidé de vous gâter Donc euh, on va découvrir ça ensemble du coup dans cette énorme colis, on a tout d'abord la première chose que j'attrape, c'est cet énorme sac à dos Alice au Pays des Merveilles qui est absolument magnifique. Il est tout coloré avec les roses. Je trouve que le design est hyper stylé. Enfin, j'adore le trouve hein, vraiment trop trop joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire Geni 3 sur YouTube et celui-là il sera sur Instagram. Donc rendez-vous euh, sur mon compte Instagram si jamais vous voulez participer, tenter de le remporter. Et pour ça, il faut me suivre la Pixie donc la deuxième chose que j'attrape, c'est un truc que je veux depuis super longtemps en plus, c'est ceci. Donc ceci c'est un kit Toy Story que je trouve absolument génial. Je le voulais d'ailleurs euh, dans mon bureau parce que comme vous pouvez le voir j'ai tout un thème euh, Pixar dans mon bureau et je l'adore. C'est un cahier 21 x 29,7, il est trop trop joli, j'aime trop. Vous avez tout un tas de jolis détails à l'intérieur, franchement je le trouve trop trop beau. Ça donnerait limite envie de retourner à l'école je trouve. Et juste là, vous avez un petit marque-page. Il est vraiment trop trop beau. Ah, ça y est, j'ai attrapé le petit dernier. il juste ici, oh, il est magnifique. Donc ça, c'est la collection Disneyland Paris avec la fée clochette. Vous savez à quel point j'aime fée clochette. Et j'adore cette collection, je la trouve vraiment très belle. Donc c'est une trousse qui peut à la fois servir pour euh, bah, l'école, mais également pour le maquillage, etc. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite en termes de dimension. Et c'est une Disneyland Paris collection. Je vais continuer en vous montrant d'autres achats que j'ai pu faire ces derniers jours. J'ai pas trop reçu de choses, ça va, j'ai été assez raisonnable. Il n'y a pas assez pour vous faire un immense haul mais il y a quand même quelques petites choses. Donc la première chose, c'est ceci dont j'ai trouvé dans un magasin de jouets. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le seau des soldats de Toy Story. C'est un seau que je voulais pas spécialement de base, mais c'est la Toy Story Signature Collection. Je l'ai eu à 19,99€, donc ça reste quand même pas trop trop cher. Donc vous avez le certificat d'authenticité qui est juste ici avec les petits soldats à l'intérieur. Et en fait je me suis dit que j'allais les utiliser pour faire euh, quelques petits éléments de décoration dans mon bureau. De la part d'Inside j'ai reçu euh, le livre Phantom Manor. Donc je l'ai pas encore lu, je l'ai quand même feuilleté. Hein, j'ai pas résisté à l'envie euh, de, de regarder un petit peu ce qui s'y cache. La couverture est vraiment trop trop trop trop belle. J'ai l'impression aussi qu'il est un peu plus grand que le précédent, celui de Pirates des Caraïbes donc rendez-vous dans l'un des prochains Disney books je vais essayer de voir pour vous avoir un exemplaire afin que vous puissiez également le lire et donner votre avis mais de ce que j'en sais il a été sold out en 24 ou 48 heures c'est pas une édition limitée comme le Pirate des Caraïbes vous pourrez également le retrouver sur Shop Disney et en boutique mais il me semble que le créateur est au mois de septembre donc il va falloir avoir un petit peu de patience en parlant bouquin j'ai également eu deux réceptions donc celui-ci que j'ai reçu hier donc pour ceux qui suivent un petit peu mes Disney books vous reconnaîtrez peut-être, c'est la série de romans dérivés de l'attraction Hotel Mansion de Disneyland Californie. Donc c'était le tome ultime que j'avais beaucoup trop hâte de lire, je trouve magnifique et je l'ai dévoré en même pas 24 heures donc je vous donnerai mon avis dans le prochain Disney J'ai également reçu ce livre-ci, donc Le Roi Lion c'est l'histoire d'un chef dœuvre qui vient euh, des éditions Hugin et Mugin. C'est une édition qui est limitée dans le temps, donc du coup je me suis ruée dessus à sa sortie. Je vous ai d'ailleurs prévenu sur les différents réseaux sociaux, il me semble, Instagram et Twitter. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà fait. Et euh, comme vous pouvez voir, il est encore sous le blister parce que j'ai pas encore pris le temps de le lire. Côté réception, j'ai également eu ceci euh, de ma copine, Mrs. Renard, qui ne m'est pas offert la dernière fois qu'on s'est vu. Donc on a sa collection Cheval Carousel. Avec le cheval de Mulan et juste à droite le petit badge de Coco. Vous vous doutez que euh, je ne pouvais que fondre devant ce badge. J'ai également eu quelques réceptions de la boutique Roses and... Rose and Soul Ears. C'est super difficile à dire, mais euh, je vous l'avais déjà présenté dans un précédent haul puisque j'avais acheté un beret de chez Del. elles. Elles m'ont envoyé du coup trois de leurs nouveautés sur lesquelles j'ai complètement flashé. Donc tout d'abord le canotier si vous me suivez encore une fois sur les réseaux sociaux vous l'avez forcément vu parce que je le porte partout, la qualité est magnifique par contre j'ai une grosse tête donc moi j'arrive pas à me jusqu'au bout de mon crâne, mais c'est un détail il y a également ce petit nœud dans les cheveux donc voilà comment il se présente elles en ont de toutes les couleurs et surtout ce que j'aime c'est le détail des perles. j'en suis complètement dingue. En grand adepte de headband, de choses comme ça, euh, elles m'ont envoyé ça. Le niveau de détail qu'il y a sur ce headband est juste trop trop joli. Ça fait très Blair Waldorf dans le style, euh, j'adore. Ils en ont sorti dans plusieurs collections aussi, il me semble qu'il y a aussi la Reine des Neiges et la Belle au bois dormant. Et je suis à deux doigts de craquer ça avec un petit chemisier col lavalière. Euh donc deux autres petites réceptions alors là-haut on le voit pas mais Yazerg mais vous l'avez vu dans mon room tour quand je suis partie au Disney Store des champs Élysées, j'ai également acheté ça donc c'est Tintoy Tintoy pour ceux qui connaissent pas c'est l'un premier, des premiers courts métrages euh, animés de Pixar et euh, il fait un petit caméo dans Toy Story 4 donc j'étais trop contente d'avoir la figurine il me semble qu'elle m'a coûté à peu près 18 euros a Disneyland Paris, sous la boutique du château, j'ai également trouvé cet ornement. Euh, alors en fait, quand vous voyez les étiquettes comme ça, c'est que c'est un ornement de la collection Shop Disney. Donc ça coûte normalement à peu près 18 euros, Et là, je l'ai eu à 9,99€ en réduction. Honnêtement, 10 euros pour ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Enfin, les ornements de Shop Disney, ils sont magnifiques. Moi, je les utilise toute l'année chez moi. Donc la particularité, c'est qu'il a deux faces. Celle où il est content et celle où il n'est pas content. Et je pense le mettre du coup sur la porte de mon bureau à l'entrée je trouve que ça fait un petit détail sympathique bon et enfin on termine avec les boîtes le roi Lyon, je vous avoue que j'appréhende un peu, c'est des boîtes qui m'ont été envoyées par Disney France, je les trouve très très belles mais euh, comment dire disons qu'il y a d'autres personnes qui l'ont reçu et que je sais un peu ce qu'il y a à l'intérieur et, et j'appréhende donc tout d'abord on a ce coffret-ci qui est absolument magnifique je... Vous savez à quoi ça va servir hein Vous savez à quel projet hein Votre chat pense que toute cette immensité baignée de lumière est son royaume. Oui, effectivement. Alors faites-lui plaisir et transformez-le en reine ou roi des animaux avec cette formidable crinière du royaume. lion. Partagez sa plus belle photo avec le hashtag le royaume. Bah, vous n'allez pas être déçu, hein, Parce que le Clochette elle va ressembler à peu près à ça. En plus, c'est drôle parce que comme elle est toute marron foncé, elle fait un peu Scar. Oh mon bébé Oh le bébé chien Alors comment est-ce qu'on va mettre ça Bonjour, bonjour la petite C'est de l'humiliation. Comment est-ce qu'on. Alors, viens un petit scratch. T'es prête ou pas Non non. <rire> Comment ça à pousser sur les pattes Elle <rire> voit rien. Oh bébé Oh, attends, c'est compliqué à lui mettre, hein. Mon cœur. Tu m'aides mais oui, je sais, c'est la crinière du roi Lilon. C'est la crinière du roi Char. Attends. Est-ce que tu dois avoir les oreilles dedans ou dehors Les dedans, évidemment. Oui, mais ça va lui plier une oreille, le, la pauvre. Oui, bah je sais, le... Dis donc, vous n'avez pas prévu pour les chauves baise un scratch plus grand, hein Ah, c'est <rire> <rire> j'ai ça en fait, oh c'est des fourmis non non c'est mort je ne touche pas à cette chose hein. attends je vais regarder ce qu'il y a d'abord dans le reste du colis, avant de m'épargner ça alors il y a un paquet de mouchoirs. peut-être qu'ils avaient prévu que je sorte toutes mes larmes pendant, euh, pendant ça et ils auraient bien raison il y a le bracelet du roi lion donc moi je l'ai juste ici et en fait donc il y a ce petit bracelet qui est vendu par la Walt Disney Company il coûte à peu près 5 euros et en fait quand vous l'achetez vous avez 1 euro qui sont versés pour les lions donc, euh, pour la protection des lions, voilà exactement. Et on nous avait montré tout un petit documentaire qui, va être, qui avait été fait. Euh, en fait, ça a été réalisé en France par euh, des personnes handicapées, voilà, en réinsertion. Et euh, je trouve que c'est vraiment un très joli geste. Moi, vous voyez, je le porte depuis à peu près un mois. Euh, J'aime bien, en jolie, il est joli aussi, mais je vais vous le faire gagner du coup. Et enfin, il y a deux petites étoiles. Oh, trop belle Est-ce que c'est pour l'amour brise sous les étoiles et on a une petite carte avec le bracelet, le royaume, le petit paquet de mouchoirs pour essuyer vos petites larmes. Deux jours de tristesse, bah je vous dis, euh, avec la sucette, je suis pas sûre que ce soit deux jours. Hein. La sucette insecte. Mmh, une petite friandise de Timon et Pumba, euh, on aurait pu s'en passer. Et donc les étoiles, de l'amour bris sous les étoiles, vos deux étoiles phosphorescentes vont briller dans le noir et vous plonger dans une ambiance romantique. Alors, romantique, je ne sais pas, mais comique, ça oui. C'est la sucette. Oh On dirait que c'est au café. C'est peut-être au café. Hein. Peut-être que la sucette est au café. Attends, tes vaccins sont à jour. <rire> Clochette Est-ce que tu sens Donc après lui avoir mis la casquette de la honte, <rire> elle mange vraiment à tous les râteliers, c'est pas possible. C'est <rire> tout. Regarde là. T'as vu la de hypnotisée Je sais que vous attendez tout ça depuis, euh, depuis que vous avez découvert le contenu, mais moi j'ai pas Est-ce que tu peux la montrer de près pour qu'il voient fait un peu Parce que encore à l'avant, c'est présenté mais ça n'a rien que c'est. Je vais enregistrer le numéro du Samy en raccourci sur la télé. Il va falloir. Hein. Tu la vois Parfaitement bien. Donc ça c'est l'avant. Non, c'est big. Je pensais que j'allais gruger parce que t'as l'impression par ici qu'il y a des endroits où il n'y a pas de fourmis, mais il y en a tout autour. Imagine, genre après j'en ai une dans la bouche. Enfin... Tu vas avoir des formes dans la bouche. Waouh Mais je pense qu'elle est mortes. Hein. mais. En plus, tu ça veut dire qu'il est... Est-ce qu'on peut se dépêcher Mais ça me dégoûte. Blark Mais <rire> ça me dégoûte. <rire> C'est bon. Bah là, ça sent pas encore le... Attends, je vais déchirer. Ah oui, il faut y aller jusqu'au bout, croc Ça pique un peu, c'est. Ah, j'ai peur, <rire> j'ai trop peur. Je vais pas la manger en entier, hein, c'est mort. Ah, c'est trop dégueu. Je sais de pas y penser, mais j'ai peur de quand tu es la première Franchement, fois. Franchement, arrête-toi là. Arrête-toi là. Bon. À un moment donné, euh, c'est bon. Oh. Après, tu vas avoir des poils qui poussent sur la langue, tout ça. Des fourmis, tu veux dire des Non. Fourmis dans le ventre, comme ça. Ouais, je regarde des papiers au grand vent, moi j'aurais des fourmis. J'ai un arrière goût là, j'ai l'impression d'avoir une fourmi qui remontait. Ça se trouve c'est des œufs de fourmis, ils sont en train d'éclore. Ah arrête, arrête, arrête Berk En fait je pense que c'est psychologique, mais euh, du coup le fait de savoir qu'il y a des fourmis dedans, ça me dégoûte. Mais ouais il y, y a quand même un sacré goût, donc peut-être que c'est du sang de fourmi, tu vois ils ont prét... ils ont fait comme ça avec les fourmis, ils se sont dit bah tiens on va faire une petite sucette pour Pixie bon bah voilà ma Pixie Army pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire quel était votre moment préféré j'avoue que moi j'ai beaucoup aimé voir clochette avec sa, sa petite caboule. j'ai beaucoup moins aimé toucher à la sucette voilà, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous avez déjà écouté des insectes est-ce que vous en pensez, parce que moi je suis convaincue que c'est le facteur psychologique qui me bloque mais là je, je, je peux pas toucher à ça quoi c'est mort enfin bon, sur ce ma Pixie Army je vous fais plein d'énormes bisous bisous, prenez soin de vous je vous aime, bisous bisous bisous, et alors en post-gène alors en post-scène générique comme vous pouvez le voir j'ai eu beaucoup de bugs dans cette vidéo, donc ce que je vais faire c'est que je vous faire un petit florilège des moments un peu drôles de cette vidéo les moments où j'ai bugué, les moments où on entend Pixie Husband à l'intérieur les moments où on entend Pixie Husband à l'arrière puisqu'il était à l'arrière de cette caméra pendant que je filmais bref, bon visionnage je vais prendre ça sur les cheveux. Il y a pas mon adresse là Non. Ok. Il y a juste écrit des abonnés, vous. <rire> Donc cette fois-ci, on a une nouvelle nouveauté. C'est le cas de le dire. Sur le thème du Royaume. Le livre, le livre, n'importe quoi. Donc cette nouveauté-ci sur le Royaume. Bref. Donc je vais continuer par... Un... Non. Voilà comment ça se présente. Pardon, pardon. pardon. Okay, ça fait très Blair ça fait très Blair dort. Ça fait très Alou. <rire> Elle est désorientée, la pauvre. C'est pas bien. Vous avez vu ce que vous faites faire à Clochette le bébé chat Viens. Attends je zoom. <rire>